Eh, hey, bonjour à voilà, tous, c'est c'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve. Oui, euh vas-y, vas-y. Euh, aujourd'hui, on se retrouve sur Sonic Aventure DX épisode 3. Donc c'est parti. Donc on devait aller à l'atelier Thèse Voilà. OK, Sonic, attends, une essaie une seconde. Sonic, hmm. Sonic, est passe sorte. Et puis il va dire Hein? Je sais pas ce qui se passe. Y'a Ah, On ouais, le ouais, On tire sur les carrières. Tiens, mon chat, il y a des vaisseaux de requins! Ouais, C'est des vaisseaux de requins Je veux, veux des dents de requins et une bouche de requins! C'est moi! Ah, ça, ça se déplace! Tout à l'heure, ça se déplace! Ça. Alors, ça se déplace ouais oh, qu'est-ce qu'il fait l'avion mais Sonic qui court Si il va bien, et t'as pas dit, je euh, me demande si, si ça fait mal. Et oui, c'est le meuf là qui était sur la place. Merde, je suis con, mais sans si retourner, on va, on va, en mode coste. Ouais, bon, bref, faut pas aller la voir là-dessus. La Non, pas elle. Mais ça faisait longtemps. Écoute, si ça faisait des ennuis, il y a besoin des de gardes corps. Tu pourrais l'aider. Tu rigoles Non, wesh. Ouais. On peut jouer avec Emilie une... ici. Euh, bah, moi j'ai pas envie de jouer avec elle. bouge la voiture il y a lui qui me poursuit Non, c'était pas là c'était... C'est un parc voilà, voilà c'est un parc... Bon, ouais. et maintenant Il dit que c'est gratuit pour les coupes. Allons-y! Allez, Attends, attends, attends! Ah, temps crée toujours des ennuis! C'est pas gentil, ça, Sonic! Mais il y voit, Ouais, cool! Bon, allez, c'est parti! prends park! Ah, ouais, non, mais. Non, mais casse-toi toi moi je oh, suis la mérite finalement qu'est ce qui se passe ce... là voilà je mort c'est vas-y m'écrase alors Ouais. <rire> tu me laisses me tuer. C'est alors toi que c'est toi qui tues ou c'est eux qui... Je te demande qu'un. J'ai un les de <rire> oh, mais. Mais des animaux, mais. Eh, yeah, cassez-vous. Oui, Non, <rire> ah, mais. Oh, oh. Sonic il qu'il est content en tout cas. Oh, 5 anneaux! Et oui, je crois ah, que je les tue. <rire> c'est eux qui me font dedans. Mais en fait, faut ralentir pour les tuer c'est ça. Oh. Oh. Je voyais pas où j'allais. Il y a les sens fou Je prends un truc comme ça Il n'y a aucun moyen qu'on se garde du smash Ce machin, c'est exprès C'est random Random, c'est toi qui les tue ou c'est eux quoi Bon là je l'ai tué Parce que je l'ai grave pensé dedans Devant toi, c'est considéré comme toi qui se fait toucher. C'est espèce de singe. Euh, je sais pas si là je veux rien. Si je l'ai eu. Je trouve pas. Bah bon, euh, ouais, mais bon. d'anneaux là non, laissez moi tranquille laissez moi tranquille il n'y aura pas de blessé si vous me laissez tranquille que ce soit fini bon moi j'ai beaucoup d'anneaux je me fais pas toucher à aléatoirement. pas, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais Enfin Ah ça, ça c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, là, là c'est bien. Je peux pas sauter partout. Je dois attendre. Un jeu Sonic, c'est pas d'attendre, c'est de faire. quest euh, voilà là Ok, on va voir une vie. à toi espèce de Pourquoi j'entends des anneaux alors qu'il n'y en a pas, arrêtez de me faire entendre des anneaux de merde. Non, il y a pas d'anneaux, je sais pas pourquoi j'entends mais Bon, vous avez fini avec vos histoires d'anneaux? B, ah, j'aime bien ce bruit si vous, vous préférez dans les jeux soniques. Pourquoi il est pas dans les autres jeux? Wow, ah, ouais, la super vitesse! Ah, ça, ça j'aime. Enfin, des fois, euh... ouais. enfin, des fois, ça t'emmène à la mort. Bon, moi, j'ai pu euh, faire le machin. Y aller donc je pense qu'on peut pas. Oh putain, si je taise et face new, ils se suivent les personnages, je sens qu'ils se voient pas ouais, parce que là on a perdu le thèse, hein. on, on s'est craché au début de la vidéo. Enfin, notamment les Sneaux. C'est pas le meilleur. Pas le meilleur, mais pas le pire non plus. carte d'employé. A prendre la carte. Voilà. voilà. Je... Ah, je sais pas qu'elle partie. je pense que c'est ouais, bon. Ouais, c'est bon, c'est là. Je crois que l'autre a emmené au G j Garden. c'est pas très sûr, mais. Je crois que. Oh, C'est <rire> ça Trop bien, Sonic, t'es vraiment une merde <rire> Mais vas-y, je meurs de la même manière Mais ouais, là, là On a pris un ascension, on arrive arrivé là. Vas-y, pas trop vite, Mais quand même. Notre 8, c'est pas pressé, enfin, c'était pressé, c'est notre impartiant. Sonic de calais, qualité, là. Wow. Alors, ça fait vraiment plaisir de jouer à ce jeu. Hein. Je voulais tellement y jouer à ce jeu, il est vraiment bien. Franchement, je vous le conseille. Sonic Aventure DX, il s'appelle le seul jeu. Je vous donnerai le lien en de description pour, pour l'installer. Sont des mots. Il nous dit faites attention, ne pas toucher les élites sont dangereux. Non, sans dire c'est vrai, ils sont dangereux. Les élites, ouah, je sais pas, tiens, manger ça, c'était des flics pour le départ. Oh là, ah, oh, elle est pas mort. même en vidéo bah j'ai jamais vu ce passage parce que j'ai pas fait le jeu bah les Sonic, hein j'ai pas fait bah, le jeu de cours, tout court c'est pas ça. Dire, on va pas tous les tuer, mais je les ai tous tués donc, euh... Qu ce que tu fais? Cette fois, ça sert à rien. J'ai déjà vu dans les vidéos, cette fois, ça sert à rien. Autant ne pas bouger, je peux si veux, mais... ouais, je perds même pas mon bouclier donc ça sert à rien. D'ailleurs, moi je connais le jeu et des piliers après. Hum, regardez, je me fais toucher par les piliers. Et puis il faut pas bouger. Hein. Du tout, du tout passer. C'est calme. waouh Pas par là, Sonic. Ah oui, je crois qu'avec le club, on fait... pour en chercher <rires> Ensuite, euh, je crois qu'il faut retourner euh, là-bas. Euh, L'autre côté de la ville. Donc, il faut aller là. Que, que... Tika, euh, je pense qu'elle nous a cherché Amy. Mystic Queens. Je que Big Big the Cat Big the Cat euh... mais, non, mais là, Pff, mais était Big. Big, vois, là. Il, sera, il sera là euh... Le train est pas là donc il faudrait que j'aille euh... le côté en fait le côté de la ville là. Ah non non, non c'est le ouais, casine et du coup il est eu de retour Mais, il, est pas, mais wow. ouais. il a encore perdu! Et le truc a fait on n'a pas eu d'en Je serais bien tenté de faire un autre niveau! Le mec il fait arrêter! Ouais, voilà, donc là je serais bien tenté de refaire un autre niveau! Ouais, donc ouais, c'est par là. Ah, si les gens, ouais. je veux déjà des espèces de Mais what? Je vais peut-être aller voir la messe dans les moindres. Les... Ah, ça moi. que... Ah! ah. les ennemis. Ah, c'est ce que je disais. <rire> les mecs qui vont sur les murs glissant. Euh, du coup Donc ça, ça va servir pour faire ça. <rire> voilà, c'est ça que je vais faire. Est-ce que J'ai voulez galérer Je veux déjà galérer. Quand il y a l'air pas euh, si dur, je trouve... Pour suivre les carrières. Pour les carrières, et le dernier niveau de la vidéo, ça je trouve déjà assez lent. Qu'on a déjà fait le euh, niveau, mais si c'est pas un niveau de c'est du coup, Je crois que si, c'est un niveau de un premier niveau de nekas, vu qu'on a déjà fait la démo il y a un moment euh, déjà assez bah, longtemps que ça, mais on a déjà fait le niveau de nekas hein, dans, dans la démo en oh, cool, oh, cool, ça, ça fait plaisir, une vie. Merci! Tout se passe bien. mort de ça ah, oui c'est dans le niveau nickels ah ouais donc ouais on est bien dans, dans le niveau nickel donc je sais pas pourquoi les personnages se croisent pas bon ah, mais lui il a déjà visité visité cet endroit ah, bah, je suis payé je galère à monter avec une c'est simple mais avec ce moment c'est autre chose <rire> galère à monter je sais pas si j'aurais le temps voilà. pas faire un spin dash si a... c'est là haut ah bah c'est là je suis monté de euh, manière assez magique Monter assez bizarrement, mais ça marchait. Ah mais si on connaît cet endroit, on l'a déjà vu avec Knuckles. Vous vous souvenez La ben, version démo. Si vous vous souvenez pas, vous allez taper euh, Sonic 1 sur DX version démo et vous allez voir. Vous avez fait pas, il toujours en ligne Ici. Parce qu'ici, c'est une musique horrible. Je prends le checkpoint au cas où, si je meurs... Là, faut toujours prendre le checkpoint. Si tu meurs, c'est la merde. Waouh, c'est du classe classes, les ça. moi, moi, moi, moi, moi, moi, donc non non non je suis pas assez rapide donc heureusement c'était beau quand même <rire> vous avez vu il y a plein de bugs dans ce jeu j'ai encore passé à travers comme la Oh, wow. oh là là, non, on va de le checkpoint s'il te plaît. Voilà, c'est bien, on ne sait jamais, je vous dis toujours, on sait jamais. Euh, il y j'ai un autre bat c'est vrai, c'est pas mauvais. Ouais, la carrière est devenue blanc. <rire> ah, le carrière de nuit blanc, c'est cause des liens. C'est du sonic. Ah, t'es. Voilà, là, très content dans le voir. tu regardes pas ouais, j'ai même pas vu ah, il, y a, il y a mes deux, deux oiseaux oh non on a encore ça à faire putain non on peut pas faire putain bon d'accord on doit le faire non je pense que non on va pas le faire aujourd'hui parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on est dessus donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui Merci à tous regardez regarder cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode, et puis épisode.